Bonjour, c'est Nicolas, bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, Last Man, qui est euh, une sorte de manga français que j'ai découvert il y a très peu. Donc là, je vous présente le tome 6, parce que les autres tomes ont le premier tome a été emprunté. Euh, le tome 6, qui est, au passage, a été récompensé par un, euh, un prix de la série à Angoulême. Je suis un adepte du rayon euh, Bulle à la médiathèque de Saran. Et euh, à la recherche de, de nouvelles BD, euh, j'ai été conseillé par Pauline de la médiathèque, qui m'a vivement conseillé ce, ce manga à la française, c'est-à-dire qu'il se lit euh, à l'endroit. Euh, il est en noir et blanc. Et euh, on peut y suivre euh, du coup euh, les aventures d'Adriane et de sa maman Marianne qui euh, vivent dans une sorte de vallée, qu'on appelle la vallée des rois, qui vivent euh, un peu euh, en dehors du temps, euh, euh, à la façon un peu du Moyen-Âge. Adriane veut participer à un tournoi de, de combat en duo, donc il s'entraîne durement dans l'école du chêne. Il voilà, y a plusieurs écoles, euh, on retrouve un peu l'univers de Dragon Ball Z dans ses, dans ses combats en duel. Euh, et du coup, il se prépare pour ce tournoi et euh, malheureusement son coéquipier, euh, trop stressé de participer à ce tournoi, va euh, déclarer le forfait, tomber malade euh, à la dernière minute, du coup, Adrien, très déçu, euh, va décider de ne plus participer et au dernier moment, in extremis, euh, arrive, euh, Richard Aldana. Richard Aldana, c'est... Euh, moi, il m'a fait penser vivement à Nicky Larson, qui est une sorte de... de grosse brute, on va dire. Euh, un peu maladroite, euh, euh, bourré d'humour, euh, très attiré par les femmes. Euh, et du coup, euh, lui, euh, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. Il a, on sait qu'il a un look un peu différent de, des gens de la cité. Euh, il vient pour participer au tournoi mais euh, n'est pas au courant vraiment des règles il ne sait pas qu'on qu doit y participer à deux euh, voilà et euh, du coup euh, Adrienne et, et Richard s'inscrivent tous les deux à ce tournoi euh, il s'avère qu'Adrienne, euh, malgré tous ses efforts est un piètre combattant il n'a pas toutes les techniques euh, des, des maîtres de, des écoles et, euh, et du coup, c'est voué à un échec. Mais euh, grâce à Richard, qui, euh, lui, est, est un surdoué de la boxe, euh, ils vont vivre un tournoi magistral et des aventures rocambolesques. Euh, car la série ne s'arrête pas à un tome. Évidemment, il y a 10 tomes. Et la série n'est pas terminée. Le 10 tome est sorti en août dernier. Euh, et euh, la série est à compléter avec une série animée qui pour le coup m'a fait beaucoup penser à Mickey Larson et du coup on suit euh, la vie antérieure à la BD de Richard Aldana mmh. sa vie euh, avant la rencontre de... avec Adrienne et de Marianne, sa maman voilà, donc je, je vous conseille vivement cette série euh, cette BD, elle est vraiment excellente, ça se lit très très vite, on s'y prend vraiment bien, les dessins sont vraiment excellents grâce enfin, à un, un bon Bastien Liles, je vous dis euh, à bientôt dans un nouveau Grand Méchant Book.